Allez, on vous présente Epitech Digital Epitech Digital, c'est l'équilibre parfait entre l'école de commerce et l'école d'ingénieur. Avec 20 ans d'existence et 10 000 anciens qui occupent des fonctions de direction dans toutes les grandes entreprises mondiales, dans les métiers de la transformation digitale, chef de la transformation digitale, product owner, UX UI designer, CRM manager, les métiers de la data ou de la cybersécurité, ou encore tous les autres métiers qu'il reste à inventer. Epitech Digital, c'est un soutien solide en ce qui concerne vos recherches de stage, d'alternance et votre carrière en France ou à l'international. Obtenez un diplôme reconnu par l'État de niveau Bac plus 5, créé pour répondre aux étudiants qui ne veulent pas avoir à choisir entre l'école d'ingénieur et l'école de commerce. Car choisir, c'est se priver Globalement, les profils d'étudiants qu'on retrouve chez Epitech Digital, ce sont de futurs entrepreneurs autour de la tech, des profils ingénieurs qui veulent aussi pouvoir diriger des entreprises, des profils école de commerce qui, sans le digital, ne pourraient pas se démarquer dans le monde du travail, ou encore des stratèges futurs dirigeants d'entreprise grâce à leurs compétences en pilotage de projet. Étudier à Epitech Digital, c'est profiter d'une pédagogie unique par projet, professionnalisante avec ses périodes de stage et l'alternance. Et si vous recherchez une pédagogie classique où vous resterez 8 heures par jour assis sur une chaise à prendre des notes, surtout ne venez pas à Epitech Digital la pédagogie Epitech Digital, c'est donc une succession de projets d'équipe autour des nouvelles technologies au service du business ou des projets business autour de la tech. Et dans chaque projet, vous décidez où vous placez le curseur entre tech et business. À vous de choisir. Vous profitez également des modules d'anglais intensifs répartis par niveau pour vous préparer à votre future carrière internationale. À Epitech Digital, vous l'avez compris, vous ne vous ennuierez jamais. La troisième année est celle du début de l'alternance ou d'une expérience internationale avec plusieurs expertises au choix en fonction de la destination: IoT et smart city, cybersécurité, entrepreneuriat, design et web design. En quatrième et cinquième année, vous êtes donc en alternance et vous poursuivez les projets structurants tech et business. En plus, vous choisissez votre spécialisation pour compléter votre parcours: luxury retail, marketing digital et influence, data et protection des données. FinTech et stratégie financière, IoT et e-santé, digitalisation des ressources humaines. Pour rejoindre Epitech Digital sur l'un des trois campus, Paris, Bordeaux ou Lyon, rien de plus simple car l'école est hors parcoursup. Vous pouvez donc vous inscrire dès maintenant après la réalisation de trois tests, logique, anglais et motivation. À très vite sur nos campus